Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une ouverture spéciale, ouverture, carte, booster de Yogiyo, -Yo, hors maximum, Eldorado. On a du 1, deux petits coffrets, donc 8 boosters. Ensuite, on a les anciens gardiens, donc on a deux boosters de ça, foudre amplifiée, trois boosters. Donc on est parti, je vais déjà tout sortir pour qu'on puisse vite commencer à ouvrir tout ça. La dernière fois j'avais eu des des, vrais, des des belles cartes. J'aime bien euh, l'édition euh, Gold Eldorado. J'aime plutôt pas mal moi. Je trouve ça assez classe. Euh, les ultra ultras. En... Avec les contours dorés comme ça. J'aime particulièrement, ouais, ça fait beau. J'aimerais bien choper un dragon blanc euh, aux yeux bleus. Parce que j'ai chopé dans la version. Euh... Donc dans la version, c'est euh, Arsenal Mystérieux, chapitre 1, là. J'ai chopé deux dragons blancs aux yeux bleus, un magicien sombre. j'aimerais bien les avoir dans, dans ces versions-là. C'est pas pareil. Donc on est parti. Alors ce qu'on va faire, je vais commencer. On va commencer par du foudre. Parce que sincèrement, j'en ai jamais ouvert. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre du tout. Ça fait pas très longtemps euh, que je commence à ouvrir du booster Yogi-Yo. Euh, Allez, on est parti. Ok. Alors, est-ce que ça se met bien Alors, raptor de ferraille. Mine, étoile. <coughs> Frère Sprigan. D'accord. Oh, je pensais, je pensais qu'il y aurait peut-être plus de, je sais pas. Alors, ensuite, ah Qu'est-ce que c'est, ça Ça, c'est une ultra, je crois. Non, il y a juste l'image qui brille. Dragon rose de châtaigne. Ouais, non, non. En plus, les... le nom, il ne brille pas. Elle est pas mal. Hein. Ça peut pas bien mettre net, là Elle est belle, elle. Je l'aime bien. Une petite carte piège carte magie, non piège et la magie, non c'était magie et la piège, <rire> ok encore piège, encore piège, ah des gens qui sont pas foufous ces boosters, je me serais attendu, euh... je regarderai bien tout à l'heure, donc là on en a une, donc on va continuer bah, là-dedans, hein. on va continuer là-dedans. Je sais même pas, j'ai pas regardé le ratio, je sais pas il y a combien d'ultra, Il y a je sais pas. Donc, tac. Ok celle là va bah déjà un double. Ok. Eh ben c'est la même en plus. Non mais là c'est abusé. On dirait le même booster quasiment. Une petite link carte piège d'accord ok bah ils sont pas foufou hein c'est euh, pour l'instant là packs, je sais plus à combien c'était cela, là mais euh, déjà deux, deux boosters et euh, déjà trois doubles je crois ou deux, deux doubles deux cartes doublées ok une carte euh... Tac. sage armé une carbone, c'est mal. Ah, Devine reste du héros. Ok, celle-là, on l'a pas la link. Piège, magie, piège, magie. Ok, ok, donc on continue. Allez, on est parti. Donc déjà les trois boosters, voilà, euh, bah j'ai pas kiffé. Je sais pas si y en a, ils aiment bien. Euh, donc, euh, <coughs> le truc de l'éclair là, moi j'aime pas trop, mais là pas du tout. Après c'est peut-être des cartes, euh, il faudra que je regarde, mais je sais pas. Donc on est parti sur les anciens gardiens. Donc, déjà on a du rare. Ok, c'est déjà mieux. Pluie de serpent. On arrive sur quoi là Toujours du derrière Ouh Ouh Dino Luther. Et Ah, elle est pas mal celle-là Ah, elle est belle elle De sauf la Ok. Ok. Bon, elle est pas mal. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu pour celui-là. Celui-là, je vais le garder pour Enzo. Il ouvrira. Moi, c'est vraiment celle-là que je veux. Voilà. Les hors maximum, Eldorado. Les gold. Donc, allez, c'est parti. Numéro 41. Seigneur, structure et psy. Lam lambda. Ok, le truc des gamins. D'accord. Les dragons par feu. Attention, c'est pas du bleu déjà. Ouh Plasma héros de la destinée. Ah ouais, elle elle est pas mal. Hein. Elle elle est vraiment belle. Et donc, la dernière... Ah, c'est du bleu Un Link 3 en bleu Ah Je l'ai déjà, je crois. La licorne. Je crois que c'est celle-ci que j'ai ou c'est l'autre. Ah, elle est super belle, celle-là. Moi, je suis pas déçu. Ouais déjà, là, je suis pas déçu de ça, là. Déjà, c'est pas grave. Même si celle-là, je crois que je l'ai en double. Celle-là, je ne l'ai pas. Mais alors, celle-là, je la kiffe. Mais celle-là, ouais elle est, elle, est, elle est vraiment magnifique. Et puis, cette texture dessus, là... Là, déjà... Là, voilà, là, là, là, on rentre dans, dans autre chose. Là, c'est autre chose, là. C'est déjà pas pareil. C'est déjà plus agréable. Moi, c'est pas que là, je les recommande. C'est vrai qu'il n'y a que cette carte. Mais euh, vraiment, on n'est on est, on est pas déçu. Hein. Alors, super creusé, canon. Tac. Dragon par feu je crois que j'ai déjà eu tout à l'heure. Force gamin, derrière. 300-100 Qu'est-ce que ça va être Un monstre à effet. Ah oh, c'est le chat Chat sauveteur Oh là là, excellent Alors, celle-là, elle est cotée. Hein ah ouais, elle est magnifique. Oh là là, elle est super stylée. Ah, la réédition, elle est vraiment top, top, top. Alors là, ah, excellent booster. Et derrière. Elle aura la gars. Ah, je connais pas. Mais en tout cas, oh là là, qu'est-ce qu'elle est stylée Le chat sauveteur. Ah ouais Elle est super belle, elle aussi. Hein. Et voilà, déjà, déjà, voilà. Déjà. Là, vous voyez, c'est le deuxième booster. Là, là, mais c'est. Déjà, le, le chat sauveteur quoi. C'est. Voilà. Là on y est, là. Ah ouais, elle est magnifique. Ah ouais, donc là c'est bon. Elle, je la mets là. Elle, elle est au top. Donc c'est déjà le troisième, je crois. Déjà, deux boosters. Là, voilà, je suis contente. Tout à l'heure, je vais m'ouvrir combien Quatre. J'étais... Là c'est le troisième. Je ouvert deux. Je suis déjà super content. on continue déjà même celle là je les, je, les, je les aime bien les, les rares qu'ils ont dedans là dans cette série là j'aime bien ce qu'ils ont mis en rare la rareté euh... pas mal celle là peinture arc en ciel météorologique d'accord Regardez-moi. Ouais. je l'avais déjà piège d'or 1000 d'attaque ok Ouh j'avais le petit frère. Oh super piège des structures. Piège structure Psy gamma. Oh là là, regarde-moi cette qualité. Et c'est un piège. Non, c'est une magie Pas mal. Tempête meuron. Ok. Mais ouais, déjà pas mal. Bien content. Alors déjà, dans tout ça là. Ouais. Entre tout ce que j'ai ouvert, j'ai qu'une seule que j'ai déjà. Donc c'est plutôt bon signe. J'espère qu'on va continuer dans cette lancée. Je ne sais pas combien il faudra que j'en ouvre pour euh, avoir les cartes que je veux. J'aimerais bien avoir le pot. Donc, on est parti. Ah, pas mal. Numéro 3, je ne l'avais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai que des bonnes cartes que j'avais pas. Ah, celle-là, je l'avais pas, Farce Gamin. Celle-ci. Ok. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. 1900-600, qui sait. Ok. Bon, on l'a encore, mais franchement, elle est vraiment super belle. Elle est stylée. Plasma Héros de la Destinée. Vraiment propre. D'accord. Et donc derrière. Une Link, 1200. Ah oh, me dites pas que c'est encore... Ah, euh... oh, c'est encore celle-là La licorne Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Un truc de dingue. Bon, ok. La licorne. Donc, en deux fois. Celle-ci, en deux fois. Là, là, là, là, là. Rien ne va plus, rien ne va plus. C'est pas bon, là. Enfin, c'est pas bon, c'est toujours des bonnes cartes, attention, hein. la licorne, euh, elle est bien cotée, hein. la licorne, euh... moi je sais, euh, j'ai vu, on a... il y en a, ils aimeraient bien l'avoir, hein. je tombe toujours sur l'autre licorne, moi je tombe pas sur l'autre, je tombe sur celle-là, numéro 9, que j'avais n'avais pas, okay. pilote structure psy, alors, qu'une cherche, altergeist, tiens j'avais pas d'altergeist, Eldorado, Eldantado. Ok, à quoi Attends. J'ai une carte, je crois, qui va avec ça. Je crois que j'ai eu la dernière fois. La Gold qui va avec ça, là. Ok, j'allais dire, c'est quoi cette Link euh, 2000. Attention. 1000, non encore Ah oh Ok. Bon, ça fait deux fois. Et, d'accord, je l'ai pas celle-ci. Rituel du Chaos néon Numéro 1. Ok, je regarderai ce qu'elle dit. Allez hop, continuer, Il reste 3 boosters. 3 boosters. Alors je me demande si je vais avoir ce que je veux. Ok, celui-là je ne l'avais pas. Recherche fossile. fossiles. Nickel. 1200-1300. Stylée. Elle est vraiment stylée. Mais il me semble que je l'ai. <rire> Elle est vraiment belle. Elle est magnifique. Mais moi c'est bien. Je vais pouvoir faire des bons échanges. Derrière, on a du bleu. Oh non, pas encore. Oh, c'est un truc de dingue Non, mais alors là... <rire> eh, alors là, celle-ci... Ah ouais. Là, je vais pouvoir faire des échanges parce que là, franchement, celle-ci, là... Là, je l'ai en combien, là Trois fois, là C'est pas normal d'avoir trois fois dans deux... Dans deux packs Ça veut dire qu'elle est déjà au minimum deux fois dans un, dans un coffret C'est un truc de dingue Ben ouais, c'est un truc de ouf Allez, hop. Hop. 300, 100, mais non. Le chat, le chat. Ah, par contre, je suis pas déçu. Le chat, deux fois, je suis content. Oh non, une noix Dis-moi que c'est celle qui fait 100 000 d'attaque, qui va avec ses 1000. Oh là là là là là là là là là là là là là là. Attends, ouais, prends 100 000. Ah, c'est celle-là. Alors, cette carte-là, les mecs, si vous avez à faire la vocation qu'il faut. Elle chope 100 000 d'attaque et 100 000 de défense. Ah, celle-là, je la voulais. Hein. Ah là, franchement, ça, c'était elle, le pot et le dragon. Ah ouais, là, je suis super content, là. Ah, celle-là, je la voulais. Ah, elle est belle. Celle-ci. Alors, franchement, là, top du top. Allez, le dernier booster. Et on aura fait le tour. Une grosse ouverture de ouf parce que j'ai quelques doubles. En tout cas, j'ai chopé deux fois le chat, trois fois les licorne. Elles sont belles, les licornes, pas mal. Des bonnes cartes. Et là, vraiment, celle-là, numéro IC1000. Alors, elle est juste dingue. Ah, je pensais pas que je l'aurais celle-ci. Ok, c'est derrière celle-ci, il me semble. 1700-1500. Ouh! Chimère de Ferraille, elle est belle. Et derrière, on a. Ouh Eh ben super propre. Hein. Franchement. Là, mes deux vraies que je voulais, c'était celle-ci. Voilà, elles sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vous penserez de cette ouverture, de ces packs. Le Eldorado, pour moi, pour l'instant, c'est euh, avec euh, l'arsenal mystérieux. J'ai super bien aimé aussi. L'arsenal mystérieux, j'ai vraiment bien aimé. Il est, il est vraiment beau. Après sérieux, euh... <coughs> là, là j'ai eu des bonnes cartes quand même. J'ai eu des belles cartes. Faut pas se mentir. quand même propre. Après voilà, ça, ça, fait, quand même, euh... ça fait quand même un budget. Hein. Et vraiment, ouais, elle est vraiment belle elle, aussi. Hein. Super stylé. Donc euh, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut Salut, salut <rire>